Bonjour à tous, nous avons vu dans la précédente vidéo comment faire des additions de nombres relatifs et aujourd'hui on va partir sur la soustraction des nombres relatifs. Finalement, on va transformer une soustraction en addition. On va rappeler l'élément neutre de l'addition et de la soustraction. Vous vous en rappelez C'est 0. Effectivement, quand on ajoute 0 ou quand on soustrait 0, l'opération est neutre, le nombre ne change pas. Par exemple, 5 plus 0, ça reste 5. 5 moins 0, ça reste 5. Et ce n'est pas par hasard que quand on ajoute deux nombres opposés, on obtient l'élément neutre. 5 plus moins 5, ça vaut 0. On va maintenant passer à, euh, au cœur de cette vidéo, la soustraction des nombres relatifs. Il faudra bien se rappeler de cette phrase. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Oui, vous pouvez vous en douter, il faut l'écrire, l'encadrer, la mettre en évidence dans votre cahier. Qu'est-ce que ça veut dire On va le voir maintenant. Donc finalement, au lieu de soustraire des nombres, on va pouvoir additionner leur opposé. Ici, par exemple, on soustrait à moins 5 plus 4, on soustrait à 32, moins 24. Et bien, au lieu de faire ça, on va ajouter l'opposé de plus 4, c'est-à-dire on va ajouter moins 4. On va ajouter l'opposé de moins 24, c'est-à-dire qu'on va ajouter plus 24. On change tous les signes. A vous de terminer le calcul. Mettez pause, essayez de le faire. Ça ne devrait pas plus vous poser de problème. Moins 9 et 56. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. On va s'entraîner à le faire en classe et bien sûr lors de la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.